Quelque part, on a tous envie que le monde évolue vers des destinations de rêve. Et euh, on a peut-être un petit peu tendance à attendre que ce soit euh, les politiques, les entreprises, le monde qui fasse tout ça. Chez On passe à l'acte, on a découvert que, en fait, c'était 50-50. À la fois, c'est le macro qui fait évoluer le monde et à la fois, c'est tout le micro, c'est-à-dire nous tous, chaque individu, ce qu'on fait, ce qu'on décide de faire, c'est ça qui fait évoluer le monde. Voilà pourquoi notre posture est particulièrement en aide aux porteurs de projets et voilà pourquoi on a envie d'inventer des tas d'outils qui vont leur simplifier la vie pour qu'il y en ait de plus en plus. On compte bien à ce que l'addition petit à petit de tous ces projets individuels impacte le monde de manière positive. Donc, il faut aider les projets micros, les projets individuels à se révéler. C'est ce qu'on est en train de faire et ça, c'est notre phase 2. On a besoin de vous pour cette phase 2, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo et qu'on a fait un crowdfunding super génial. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous verrez, en plus, il y a déjà des outils qui aident tous les projets. Allez, c'est à vous